Alors, attention, je ne sais pas pourquoi il a affiché. Pourquoi il c'est aussi grand, là hein. Ouais, je sais, petit cancanou, tu vas disparaître. Étrangement, parce que nous allons passer à. Untouchables okay, Game. Qui est, grosso modo, euh, euh, comment foutre la merde en étant une noix. Ce qui va être cool à voir. Eh bien, euh. C'était dur, hein, aujourd'hui. C'était vachement dur, je trouve. Le... En fait, j'ai pas compris comment on a pu avoir aussi peu de malchance sur l'attaque spécifique euh, de la base, au moment où... Euh... Au moment où... Euh... Où on est censé, justement... Euh pouvoir s'en sortir. Ouais, loi. Mais en fait, ça m'a ça m'a rendu ouf, la dernière fois. J'étais trop à donf. Et du coup, je parlais plus. Enfin, je parlais plus. Déjà, un, je parlais plus. Et en plus, euh, ce qui est trop marrant, c'est que... <rire> c'est que je baf... Enfin, pas que je bafouillais, mais que je parlais très fort. Euh, très, très bas. Avec le smile et tout. Et du coup, des bisous. Des bisous, des bisous. Des petits cœurs pour petits cancanous. Et À tout de suite euh, pour jouer à un autre. Je suis super parti. Enfin, tout de suite. À dans une heure et demie pour jouer. Et du coup, on va continuer. On va commencer du coup euh, un the glass game que le nibbler n'avait pas vu. Et, euh, et du coup, on continue la sauvegarde de la dernière fois. Euh, on était arrivé du côté du jardin des, des différents voisins. Alors je pense que c'est un moment où ça va devenir un peu plus complexe parce qu'il faut euh, gérer les deux en même temps je crois. Voilà. Tu as vu en replay. N'hésitez pas à aller voir les replays comme dit euh, Nibbler. Alors appuyez sur X pour cacarder. On regarde. Euh, voilà, c'est là où on en est. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs petits euh, petits détails. C'est déjà, on, on part de l'extérieur, on pousse un peu. On casse tout. On, on, et on fait le beau. Hein, on n'oublie pas. On va lui défoncer la tête. <rire> Tu vas me taper, tu vas me taper, tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi, vas faire quoi Et hop Ni vu ni connu Je sais plus comment on court. Comment on court déjà Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Je suis caché. Splintercell. Splintercell de loi. L'enfermement de la marchande. Tout ça, tout ça. Euh, bah ouais, l'enfermement de la marchande, c'était magnifique. La loupe indeed. Voilà. Et donc nous sommes une oie maintenant qui fumons la pipe. Alors du coup, on va regarder ce qu'on devait faire. Faire en sorte que quelqu'un casse le vase. Aider la femme à habiller le buste. Faire en sorte que l'homme crache son thé. Se mettre un ruban. Faire en sorte que l'homme se déchausse. Laver le linge. Utiliser ce qui suit. Donc il faut laver tout le linge. Mais vu que je suis euh, euh, commissaire lo loi maigret maintenant... <rire> Euh, il faut que je le force à, à se déchausser Donc on va on va lui faire euh, La misère quoi et Il m'a coincé dans le mur hein. et, et, et, et, et. <rire> Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Et regarde Viens chercher ta, ta pipe Viens Viens Elle est dans l'eau, maintenant. Elle est dans l'eau, maintenant. Tu vas te déchausser, t'inquiète pas. Hein. On est là pour ça. Hein. Voilà. Bonjour. Vous connaissez euh, ce, ce petit magazine où il y a une noix avec... Euh... Ou un petit canard, du moins, avec euh... avec un journal Vous connaissez ce petit logo Moi, je le connais. Ça s'appelle le canard, enchaîné. Voilà. Va chercher. Tu vas faire quoi Voilà. Voilà. Voilà. Et tu vas devoir enlever tes chaussures. Non, tu t'aurais fait des choses -là. Je peux te les enlever si tu veux. Je t'ai bugué Je t'ai bugué Qu'est-ce qu'il se passe Regarde. Je fais loi méchante. <rire> je fais loi méchante. Faut que j'arrête. Hein. Et je l'ai rendu fou. Pauvre petit homme. Allez, on prend le thé. La pipe! Comment ça se fait? Ouais, ouais. Mouillé, mouillé, hein. Mais toute ta maison va se retrouver dans l'eau, mec. Hein. T'as cru quoi? Que j'étais une oie sympa? <rire> La discrétion. La discrétion de loi. Je suis discret, hein. <rire> Et le chapeau! Et voilà. Ah ouais, t'as un petit problème, hein. Attention, maintenant, il ne manque plus que la tasse. Hop. Les lunettes, c'est vrai. Les lunettes. Toujours les lunettes. Les lunettes, c'est le B.A.B.A. Oh, je ne l'ai pas eu. Mince. Bon, on va essayer de le faire sérieusement. Donc, alors, je crois qu'on peut, dézo ouais, peut dézoomer comme ça. Euh, je crois qu'on peut pas passer de l'autre côté tant, euh, sans passer par, euh, par le trou dans la clôture. Euh, regardons un peu comment ils se déplacent, je pense que ça va nous servir. Euh, toujours admirer les, les espèces dans leur euh, meilleur euh, meilleur endroit. Voilà, donc maintenant je, je suis caché, tel, tel Assassin's Creed, personne ne me voit. Ah, je suis Déplacement. Euh succès <rire> Je sais pas comment dire. Bref. Mais il va chercher vraiment toutes ses affaires. Hein. Il est motivé, hein. Mais il ne sait pas à quel point j'ai gâché sa journée. Hein. Le nombre de fois où il, a... il s'est trempé les chaussures, il les enlève pas, c'est incroyable. Mais tu sais que c'est des chaussons, hein. Tu peux les enlever, hein. Je pense que c'est mouillé. Tu devrais les enlever même, je conseille. Je sais pas ce que t'en penses à un nibler pour l'instant. Eh mais j'ai pas changé euh... si j'ai pas changé Twitch. Vous me dites pas hein Comment qu'on fait déjà C'est titul, titul Merde yeah. Tito Voilà, on joue pas à survivaliste là actuellement. Alors. Je vais le faire à la main. Euh, tableau de bord. Vous pouvez le faire aussi les modos, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Gérer le stream. Modifier les infos. Et on passe à... Untitled. Goose. Game. Ah ouais, hein, faut se renseigner, hein. <rire> le mec insupportable. Alors en fait, il y a une appel de commande... Euh... Alors, c'est Twitch. Donc, c'est des commandes Twitch. Et tu peux changer directement là. Mais maintenant, c'est bon. Normalement, c'est fait. Ça devrait ça, euh, se montrer là sur Wizbot. Après, je ne sais pas exactement, tu vois, genre, euh, comment ça s'appelle euh, en, en termes de... En termes de... Comment je connais « title » pour savoir quel est le titre. Euh, je connais « uptime » pour savoir quel est le temps. Qui est de, de, de live, par exemple. D'ailleurs... Ah oui, c'est parce que j'ai mal écrit. Euh, « uptime ». Voilà. Et le nombre de messages aussi. Ce qui est peu. Ah, moi, tout seul, j'en fais 390 sur, euh, sur le live de Petit Crocodile. Bonjour. Je ne suis qu'une roi. Mais je suis une roi qui fait... T'as craché ou t'as pas craché Faut que tu craches, mec. Donc je vais me mettre derrière. Vas-y, bois. Bois. Bois. Ça n'a pas marché. En plus, il me voit pas. C'est magnifique. Tout était prévu. <rire> euh, du coup... Euh... Comment on va faire pour enlever ses chaussures, c'est facile. Par contre, est-ce qu'on le déchausse les deux Je sais pas. Le mieux, ce serait de, tra... de transvaser les chaussures de ce monsieur. Bonjour, je suis une noire. Hein. Le... Ne vous inquiétez pas, je suis là que pour faire le, le beau. Hop Ni vu, ni connu. On va... Ch... Allez, hop On se barre. Ah, mince On est en prison. Hop. Et le deuxième... Non, mais tu peux te poser, hein, qu'il Je ne sais qu'une ou Je peux prendre la deuxième ou pas Comment faire pour prendre la deuxième C'est, alors... Arrête de croiser les mains, les, les jambes. Oui, croise dans l'autre sens. Croise dans l'autre sens. Regarde. Oui. Si, si, si, Et voilà, c'est validé. Alors, on a validé ça. Faire en sorte que l'arme crache son thé. Alors ça, pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas réussir à le faire tout de suite, je pense. On va aller là. Chose qu'on avait déjà faite là fois. On va prendre son soutif. Et on va se barrer avec. Euh, je sais pas ce qu'on va faire avec, hein, mais... Ah oui, il faut qu'elle faut qu déguise le... le... Alors, il y a une statue qu'il faut déguiser. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu peux déguiser euh, ta statue avec ton soutif et tes chaussettes Non. C'est ça le buste. Mais comment on va faire pour pouvoir le déguiser ça J'ai du mal à voir. Est-ce que quoi, je peux pousser ça Non. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose ici Ouh là là. J'ai rien fait. Alors attention. C'est ici que ça va jouer. Quand il boit son thé, je peux le faire cracher. Il faut qu'il boit son thé aussi. Hein, parce que là, on euh, mal parti. C'est pas moi du tout qui ai cassé le truc. Hein. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts Et voilà Ni vu ni connu <rire> <rire> Je vais y arriver Ah j'ai failli m'enfuir Avec le vase Ça va t'as juste craché ton, ton thé et Ça va tranquille T'as retrouvé ta chaussure Bien joué Faut que je me débarrasse de ça. Ah je suis coincé. Bon. Reste ici. Faut que je, faut que je remplace cette bestiole. Vite Et voilà, quel beau gosse. Et on va choper le vase. T'aimes pas les beaux oiseaux? En fait, je vois pas, je vois pas à quel moment elle l'attrape, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où je, en fait, c'est à ce moment-là où je peux, le, je peux lui faire casser. Parce qu'on est d'accord, on peut se taper là. Comment je peux lui faire casser le truc mettre ça juste à côté. Peut-être que c'est... J'aurais peut-être pas dû faire comme ça. bon On va, on va essayer de traverser pour voir si, si en traversant, il y a quelqu'un qui casse. Est-ce que lui, il pourrait le casser Mais je sais pas comment. Non Mais non Pas mon ruban C'est mon ruban Compliqué. Aider la femme à habiller le buste. Mais comment tu veux que je l'aide J'ai pas l'impression qu'elle est là pour des... pour habiller. Faire en sorte que quelqu'un casse le vase précieux. Je sais pas trop comment faire non plus. Et laver le linge. Alors laver le linge, ce qui est bien, c'est que du coup, il faut trouver juste la machine à laver. Alors du coup... Ah Bah elle a cassé tu l'as cassé comment Comment ça s'est passé sinon tu, tu veux me raconter Un replay Nibler t'as vu Je sais même pas comment elle a fait. Je l'ai mis par terre et elle a cassé toute seule. Oui la machine à laver du coup C'est où la machine à laver Faut que je... Est-ce que vous pensez que. Attends. On va faire un tour parce que c'est possible qu'il faut que je sorte d'ici. Attends, déjà on va se libérer un peu de place là. Et on va essayer de voir si il euh, faut que j'aille jusqu'à l'eau. Ah Peut-être qu'il faut que je mette dans, la, dans le truc euh, au mec. Bah laver le... Laver le ouais, c'est possible. On va essayer. On va mettre dans la fontaine. Genre euh, soutif. Chaussette. C'est parti. Faut, faut juste qu'elle ait pas le temps de fermer le truc en fait. Ah c'est dommage hein, que t'aies cassé le vase, mais je sais pas comment t'as fait. Hein. J'étais toute seule en plus. Hein. Après je comprends, hein, c'est compliqué la vie. <rire> Et c'est comme ça qu'on s'enfuit. Tu n'as rien vu. Tu n'as pas vu une oie bizarre avec avec un soutif. <rire> tu n'as rien vu. De toute façon, tu n'as pas tes lunettes. Allez, c'est parti. J'espère que c'est ça, hein, lavé. Mais Oh, il va me courser. Oh là là là. là. S'il te plaît, trouve pas le soutif. C'est pas à toi, hein. Laisse-moi laver les choses. Sors de ma mare <rire> Sors de ma marre, s'il te plaît. Mais non Mais non En plus, tu vas rendre ça Pourquoi Ou tu vas garder Telle tel, la, la personne que tu es Tu vas expliquer... Comment tu vas expliquer que tu as récupéré le soutif de la dame à côté Laisse-moi le faire. Voilà, on va boire. En fait, il faut un peu les traumatiser jusqu'au bout. Il hein. faut, euh, faut un peu les forcer, euh, leur forcer un peu la main. Hein. Ah, elle a réparé. C'était mieux comme passage, c'est plus simple. C'est ça ou pas hein Je sais pas. En fait, le truc, c'est que je sais pas s'il faut passer par là pour pouvoir laver. Je sais. Je regarde un peu partout. J'ai pas l'impression que c'est par là. Hubert, hein? t'as une idée Comment on lave On va taper le mec avec ça. Tu vas voir. Pas se relever. Mais il a vraiment trouvé tout. Oh, il me fatigue. Je ne pas laisser les choses. Oh là là. On va faire un tour. Parce qu'en fait, ça peut être dans la mare aussi. Parce qu'il y a une mare juste à côté. Mais là, par exemple, c'est un puits. On ne lave rien dans ce puits. Par contre, il y a peut-être un lavoir par là. Après, c'est un lavoir. Euh... C'est fermé. C'est fermé. Est-ce que je peux passer par là Non. Là, je peux descendre. Je peux tomber. Mais j'ai pas de. j'ai pas de carte, donc du coup il faudrait que je revienne. Bon, on verra, on continue. Je sais que j'ai ouvert une porte aussi la dernière fois en bas. Avec ce, ce fabuleux ruban bleu. Que j'avais laissé. Et du coup, euh, là on est.. On est un peu loin. Je sais pas si c'est la suite par là. <rire> Genre... <rire> Des bouffes dans l'eau Ouais, c'est possible. Ça, c'est pas un l'avoir, ça c'est une écluse. Et c'est fermé, là-haut. Donc, on peut pas passer par là. C'est pas le bon côté. Donc, c'est pas là. On continue en bas. On va voir. Peut-être qu'il faudrait que je passe par un autre endroit, d'abord. OK, messieurs, dames, bonjour. Et là, on revient au début, je crois. Là où j'ai traumatisé le fermier. Avec son pique-nique. <rire> oui, exact. Ça, c'était le début. Désolé pour les zooms, hein, mais euh, j'essaye de, de capter où je suis. Donc là, on a débloqué grâce à, au fait d'avoir avancé. Euh, hop est-ce que du coup il faudrait pas utiliser genre toutes les maps qu'on a déjà débloquées et qu'il faudrait que je passe genre dans le garage de la, euh, de, de la marchande Parce que je crois que j'ai vu une machine à laver là-bas. Mais je ne sais plus. On va checker. Alors, bonjour monsieur Est-ce que vous avez été bully aujourd'hui Voilà. Au revoir. Bonjour madame. Je ne fais que passer. Euh, eh bien, non, il n'y a rien. Je ne vois rien. Peut-être qu'on peut ouvrir la porte, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas l'impression. Ok. Et du coup, à côté, il y avait bah, la poubelle, les Tokiwoki, euh, qui nous ont servi à rien. Les Tokiwoki d'ailleurs. Et on revient ici. On revient ici. C'est-à-dire avec le premier niveau, entre guillemets, donc le premier jardin. Qui est donc le, le jardin du monsieur. Bon. Voilà, comme ça, c'est fait. Remettons-nous en cachette. Et observons... Donc aider la femme à habiller le buste. Je ne sais pas comment on va faire. Utilisez ce qui suit. Un soutien-gorge, une paire de chaussettes, un pantalon et un morceau de salon. Un pan ah, une pantoufle faut prendre une la pantoufle aussi. Une paire de chaussettes... Il faut laver le linge. Il faut que je trouve le savon, du coup. Le savon, il est où Attends, je vais chercher du savon. Deux minutes. D'abord, on va prendre le savon, on va le mettre dans l'eau. Excusez-moi, bonjour. Euh, Connaissez-vous... Euh... Il y a un savon. Où, où est le savon Je sais pas du tout. Ah si, bah de, de, de chez la marchande en fait. Faut aller chez la marchande, faut aller chercher le savon de la marchande. J'imagine que c'est ça. Hein. Faut aller chercher le savon de la marchande. Il doit y avoir un savon dans le dans, dans, dans son atelier là. Pas dans son atelier mais dans. Et du coup il faut faire plein de trucs. Il faut aller chercher ça que je carotte la pantoufle que j'emmène très loin. Et du coup, qu'il puisse pas la ramener déjà. parce que ça, c'est important aussi. Euh, ça, c'est pas du savon, ça. c'est euh, Je pense que le savon, il est sur son, sur son truc là. Excusez-moi, bonjour. Oui, oui, continue, continue, tranquille. Ok. Là, le savon, il doit être là. C'est un savon, ça Je sais même pas. Je crois que c'était un truc, genre, euh, agressif. C'est pas un savon, ça. T'as pas du savon, monsieur Je vais aller regarder euh, du côté du fermier. Peut-être qu'il a un savon. Mais je, en fait, je suis assuré que c'est pas... C est, c est pas... On va pas chercher aussi loin. Oui mais ça on a déjà tout fait Ok. Tu n'as pas de savon. Non. Non. Non. Non. Ah il a pas ouvert le jardin, donc du coup, c'est fermé. On va lui une carotte en passant. Carotter une carotte. Et voilà, ni vu ni connu. Ah j'ai ouvert ici. <rire> je suis l'oie qui vole les carottes. Je fais un don à mon dieu. Le puits. Prends cette carotte. Alors, où est le savon Parce que je ne sais pas où est le savon. Il faudrait que je crée du savon, que je récupère de la, <rire> de la graisse et tout. Alors, la pantoufle, elle est facile à prendre. Le savon, je sais pas où il est. Là, il n'y a pas de savon ici, mais je pense qu'on peut utiliser ça comme l'avoir. Donc là, il y a un cisaille. Donc on s'en fiche. Nous, on a besoin de ça déjà. Donc, on va se barrer avec le soutif. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas vraiment obscur ni sur de chaussettes. Par contre, euh, c'est un peu. Euh, en fait, faut que, tu, faut que tu captes comment tu fais. Là, par exemple, l'histoire du savon, je sais pas trop. Je sais pas trop où chercher le savon. Je t'ai plié ta chaussette, hein, mais il a pas de problème. Hein. T'inquiète. Mais va appeler ton voisin. Attends, attends, attends, attends, je fasse. Non, mais je. T'as cru que ça allait se passer comment, wesh Ah <rire> on, on en est à là Allez, elle va couper le truc. Ah Elle est occupée, là. En faisant ça, ça l'occupe. Ça, c'est bien. Fait. Bon, allez, ouais. on se casse. Ah, mais elle est là, le savon. Bah ben oui, bien sûr, la baignoire. Ni vu ni connu. C'est pas comme si une oie qui avait les ailes ouvertes, ça faisait 2 mètres d'envergure. Ou 1 mètre. Remarque, peut-être 1 mètre. Allez, on va nettoyer déjà ça. Hop. Voilà, déjà on a une chaussette. Il manque quoi Une chaussette, une paire de chaussettes, une pantoufle. Il manque une paire. Tu peux rien faire, de toute façon. Tu peux rien faire du tout. Rien. Rien faire. Et je vais attendre pour aller chercher la pantoufle parce que je sais qu'il va... Il va démarrer au quart de tour, le voisin. Tu vas faire quoi, <rire> Elle est où, l'autre le... Il y a déjà la paire de chaussettes Ah non, j'ai abandonné la chaussette en haut. Ah, attends. Excusez-moi, bonjour C'est juste pour vous réveiller, monsieur. J'étais en train de dormir. Oui, voilà. Et non Descends pas Ok. Je préfère ça. Ni vu ni connu, hein, je te dire. Regarde. Oui, c'est moi, clairement. Regarde. Je vais tout embêter. Hop. Ha, ha, ha Ni vu ni connu. Vas-y, coupe ton arbuste, là. Hop, la paire de chaussettes, c'est bon. Non, mais t'inquiète, euh, on est là juste pour tranquille. T'as vu <rire> Il l'a même pas senti Waouh Magnifique On a la l'ange. Et ouais, c'est comme ça qu'on avance. Faire en sorte que quelqu'un taille le... Bah, on vient de le faire. Regarde. Le beau rosier. Ça, c'est un rosier, non C'est de l'autre côté. Il a... Ah, il a écrit interdit aux oies j'imagine. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Oh, c'est interdit. C'est plus une haie. Ouais, c'est plus une haie, oui. Je confirme. Euh, le savon, c'est bon. Alors, habiller le buste, je vois pas comment on va faire. Sachant qu'on. Ah, mais si Avec le chapeau du, du monsieur Monsieur, vous avez perdu votre chapeau. <rire> Je suis parti de l'autre côté, tu vas faire quoi Allez, viens. Regarde, voilà. hop. J'ai fait un don à la communauté. Vas-y. Sur le buste. Et voilà et voilà Il est habillé C'est beau Mais il faut, ne faut pas lui mettre que ça du coup. La, la, la dame garde les vêtements. Hein. <rire> la, la, elle garde les vêtements. On va lui mettre euh, les lunettes aussi. Faire un don à la communauté. Il est en train de tailler son rosier lui ou qu'est-ce qui se passe Ah il est en train de récupérer les trucs. Ok. Salut Bonjour, ce sont tes lunettes. Oui, Indeed. Non, mais... T'as cru que ça allait se passer comme ça Pff, Tu t'es vraiment pris pour quelqu'un que tu, tu pensais être. Aïe. Eh, j'ai mis du, du bon côté <rire> Attends, attends, attends. Les lunettes étaient du bon côté, je vous ai foutu dans la merde. Voilà, mets-lui ça aussi. Euh... Donc là, déjà, l'habillement, habille... c'est bon. Couper le rosier, je sais pas trop comment il va faire. Ah si, il faut peut-être que juste je passe le coupe-coupe le de l'autre côté. Bon, on va faire ça. Allez hop. Non, mais t'inquiète, hein. C'est juste pour que tu coupes. Là, tu vas pas... Te... Je, te... je te permets pas, hein. Comment ça tu m'agresses avec ton... avec ton couteau Va couper ton rosier Ah mais... Il est chiant lui Tu as toujours balancé les choses de l'autre côté. T'inquiète pas, euh, on va retrouver ton truc. Mais hein. il a lancé où Ah il est là. Finalement il m'a aidé, j'ai rien dit. Parce que c'est un peu lourd comme truc. Hein. Ouh là là. Allez on passe de l'autre côté. Et voilà. Si c'est pas lui, c'est moi qui vais faire. <rire> bon, je, je sais pas s'il va l'utiliser hein, du coup, mais. Que je... Ah oui, c'est ça. En fait, il faut que je déplace ça. Ah Et que je laisse la fille couper et foirer. Et donc, du coup, il faudrait que je lui euh, refile le truc. Allez, attends. Euh, monsieur, j'ai trouvé ça. C'est un peu dangereux. Et j'ai pas du tout bougé votre rosier, hein. je vous rassure. On va un peu abîmer son truc. <rire> wow. Non mais t'inquiète. Euh... On va couper. <rire> On va couper. Pauvre d'Adam. Pauvre monsieur. Ils sont traumatisés par une oie quand même. Plus le pire c'est que je peux pas m'empêcher de faire une bêtise. C'est compliqué. Hein. Presque. <rire> en fait, j'imagine bien, soit c'est avec le bruit de la de la cloche. Soit c'est avec le fait que je le concarde. Parce que là, là c'est bon. Là, c'est bon. Presque. Peut-être qu'elle le fait naturellement. Oui <rire> Est-ce que tu des... Oui Il est déguisé. Mais quel hipster Il manque quoi Qu'est-ce qu'on pourrait lui ramener de l'autre monsieur Monsieur, vous avez l'air un peu perdu. Est-ce que votre pipe vous la donné Je demande comme ça hein, mais je la prends en fait. Voilà. Ouais. Oh. Oh mon dieu. Voilà, traumatisé, traumatisé. Viens voir ta viens voir ta rose qu'on rigole. Est-ce qu'elle va lui donner, du coup, Si, si. C'est bon. On a fini ici, madame. Désolé, hein. Mais nous, on n'aime pas trop euh, votre propagande anti war ici. C'est pas le bon quartier. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire Tu comprends maintenant un peu plus, ou pas, quand quand je te disais que je vais un peu vite, en fait Mais faut pas hésiter à me dire hein, si je vais trop vite. Je suis un peu bourrino ça avec, euh, avec les gens. Parce que je me permets, hein, je suis noix. Mais là, je suis censé avoir d'autres des, des, trucs, mais je sais pas ce que ça peut être. Ah bah tiens, si, ça est ouvert. Ah bah salut, hein Salut, hein. On va jouer, nous On va faire un peu de barbintone. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait un accent bizarre. No cool avec tes commentaires, hein, tu vois. Je me disais aussi, je me posais la question. Mais en fait, le truc, c'est ça. C'est genre... Euh... À quoi ça sert d'être une oie si on ne peut pas foutre la merde Voilà. Ça, c'est exactement mon style de jeu. <rire> la traversée de la maison. <rire> oh, mon Dieu. Elle est, elle, elle est adorable. <rire> bon, allez. Euh, nous, on est FedEx. Hein. Euh, vous connaissez Colissimo. Vous savez comment ça se passe avec vos colis. Donc, du coup, euh, on va ouvrir ainsi. Euh, du coup, vous savez ce qui va se dérouler avec ce colis, hein, bien entendu. Hein. Vous allez forcément le retrouver quelque part, dans la mare, quelque part. Bon, allez, euh, hop, ça, c'est bon. On, on s'est débarrassé du colis. J'imagine que c'était ça, le premier truc à faire. C'était donc ça. Eh oui, c'est les oies en, en, en folie. Euh, bon. Trêve de, ba trêve de bavarder, bavardage. C'est où Je pense qu'on n'a pas encore débloqué le, le troisième niveau. Parce que là, on peut avancer. On se débarrasser du colis. Mais j'imagine qu'en fait, il fallait pas le se débarrasser il fallait le livrer. Mais bon. Je reviens en arrière pour voir vite fait. C'est ici qu'on est arrivé. Là, c'est la maison de la dame. Ah Livrons cette, cette, cette carte postale. Loi, loi factrice. C'est par là, hein, j'imagine. Ah, bah oui Le camion de la poste. Alors, attendez. Il faut il faut faire ça, les choses bien. Donc, le colis. Est-ce qu'il faut le mettre ici aussi Faire tomber le vieil homme sur les fesses. Obtenir une fleur en récompense. Obtenir le petit bateau. Casser la cible. Entrer dans le pub. Voler une chope vide. Mettre la table. Du coup, il n'y a rien avec le... J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ici. À moins que ce soit une pub honteuse pour VLC. Bon, on va rentrer dans le pub et je pense que ça va être par là. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Metal Gear Solid, tu connais Elle m'a pas vu, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu. <rire> elle va pas me voir, hein. Au bout d'un moment, <rire> au bout d'un moment... Euh... <rire> <rire> ça marche! <rire> ah, j'étais sûr! J'étais sûr! Ah oh là là là là! Et voilà! C'est comme ça qu'on rentre! Si, si vous avez déjà joué à Metal Gear Solid ou à Hitman, vous savez que ça marche toujours. <rire> tu crois qu'elle va, va me jeter en l'air si, si, si je continue <rire> Ah, j'en peux plus. <rire> J'adore, l'idée est trop bien. Bon, bah, salut hein. <rire> Vas-y, casse-toi euh, de la boîte, wesh ah, C'est bon. Eh, salut hein. Je suis caché, de toute façon. J'suis... Voilà. C'était une boîte vide. Donc, alors, on va déplacer ça. Allez, hop Casse les assiettes. On pose l'assiette ici. Donne-moi à manger. Voilà. Donc là, déjà, on est prêt Il va nous donner à manger à un moment donné. Euh, je sais pas si on a ça dans les, de, dans les trucs, mais euh, voilà. Euh, ah. Alors, il faut passer le... le... Ah, donc il y a un truc à faire. Faire tomber le vieil homme sur les fesses. Casser la cible. Obtenir le petit bateau. Voler une chope vide et la jeter dans le canal. Ça c'est facile. Obtenir une fleur en récompense. Ça, je sais pas. Faire tomber le vieil homme sur les fesses. Donc ça, on verra. Mettre la table. Ah bah, on va mettre la table. On a déjà l'assiette. Alors, j'imagine que la table, c'est ici. Ça, c'est fait. Ah C'est un petit passage ici. Je l'avais pas vu. Il euh, y a de la tasse en haut. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être là. Hein. Bon. On va quand même y aller comme si c'était chez nous. Bonjour. Je viens prendre une tasse. Au revoir. Je sais pas si on a besoin d'une tasse, mais au cas où, hein. Si t'as besoin de quelque chose, je fais à manger ici. C'est une chope, ça. Ah Mais c'est ça, la chope vide. Ah Elle s'est cassée. Couteau, fourchette, poivre, bougie. Ok, faut juste prendre ça. On a cassé une chope et celle-ci, c'était ça qu'il fallait mettre dans l'eau. Salut euh, Excusez-moi, je vous dérange un peu. Euh, pas le cendrier On doit pas prendre le cendrier Allez hop, dans le canal. Ah ciao, bon dimanche hein Petit ref. Le canal il doit être par là. Non, il est pas là. Euh. Excusez-moi. Ah lui il faut le faire tomber dans le dans l'eau. Ok. Euh, faut le faire tomber. Tout court. Oh le pauvre, il va se casser le dos. Ah, oh, mais non Je me suis cogné Bon. Je cherche une shop vide Voilà euh, Excusez-moi Ah j'ai vu une fourchette Attendez Non mais ça on en a pas besoin Mais on va Je suis occupé laisse-moi faire Je suis occupé Voilà Tu connais pas l'agressivité des oies Pourquoi tu essaies de me chasser là ah, je suis pas d'accord avec votre avec votre histoire monsieur Regardez je suis tellement pas d'accord que... Hop, tu vas faire quoi si je te... Attends, laisse-moi monter dedans <rire> C'est l'enfer <rire> Ah, j'ose à peine imaginer. Il y a des... Moi, j'ai énormément peur des oies. Il y a plein de gens qui ont peur des oies. J'ose à peine imaginer le. T'as une oie comme ça, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Je <rire> suis insupportable déjà en oie. Alors, imaginez une en vrai quoi, c'est très compliqué. Très très compliqué. J'imagine que ça, c'est un truc en plus. On va devoir réparer la voiture. Donc, on va utiliser ça. Et on va devoir réparer ça. Hop hop. Je suis caché. J'ai juste mis ma tête dedans. <rire> Attendez. Voilà. Ah ouais, non, mais je pense qu'il n'y a, a, a plus personne qui vient la chercher, quoi. Elle est archi-agressive. après c'est rigolo parce que... En fait, le jeu est tellement mignon. Tellement doux. Tu vois, il y a, il y a tellement de... de de trucs où tu as envie juste de faire Oh, c'est mignon et tout. Que en fait, jouer une noix horrible, c'est le minimum que tu peux faire pour contrecarrer ça. Et c'est euh, vachement bien. Je trouve que c'est vachement intéressant. Euh... Il est 17h10, je regardais là. 19h. Bon, on va re-rentrer, on, on va finir notre, notre table. Mais je savais pas que les. les, les euh... Les, les habitués étaient un peu vénères comme ça. On va la laisser partir tranquille. Ah, mais je crois que je peux utiliser l'harmonica avec mon quinquin. Bon, salut, hein! Comment t'as fermé la porte? Par. Voilà, salut! On va chercher de quoi Mais il n'y a plus de peintes, mince. Comment faire Comment faire Il n'y a plus de peintes. Euh... Déjà, on va prendre ça. On va passer par en haut pour voir s'il y a des peintes là-bas. Ça, c'est compliqué ça. Alors... Euh... Ah Elle est où vite, vite, vite, vite. Je peux passer en dessous là Oui, je suis une noire, ah, c'est normal. Allez hop, on a la fourchette. Tant qu'on ne se fait pas cramer par elle, ça va. Donc, euh, on a l'assiette. Voilà, fourchette, poivre, couteau et bougie. Bon, le poivre, il est à un seul endroit, de toute façon. Par contre, ça m'embête l'histoire des peintes. Je les, je les ai cassées toutes les deux. Oui, non, mais il n'y a pas de poivre ici, madame. Voyons. Pourquoi vous vous dites qu'il y a du poivre Il n'y en a pas. Regardez. C'est un service tout à fait honorable, hein, ce que vous faites. Salut. Vous n'avez pas vu une oie avec une avec du poivre et en train de se faire à manger, s'il vous plaît. Je m'en vais. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça me servir, mais ça peut me servir. Euh, ça aussi. Je pense que ça peut me servir à un moment. Mais bon, on verra après. Euh... Là, on peut passer par en haut. Ah, Intéressant pousser ou pas non. Euh, Du coup, il nous faut le couteau et la bougie. Et après, c'est fini. Tu imagines que tout le monde a l'habitude de faire une pancarte pour les oies, et spécifiquement... Euh... Tiens, il y a un couteau là. Non, c'est une fourchette. Tu... Même pas tu me chopes. Même pas tu me chopes. Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Je suis en dessous. la dernière shop elle est là. Ok, on en avait trois. Maintenant je, je, je, je suis une oie armée. Cachée sous les tables. Qui, qui va faire quoi La dangerosité de cette oie est incroyable. Ces réseaux. Ces réseaux. Et voilà parce que le midi, on est bleu! Alors attends, bougie maintenant. Parce qu'il faut quand même qu'on qu se fasse un peu plaisir. Un peu la bougie. Hop, ni vu ni connu. Elle est où l'autre? Elle est là. Youpla! Ni vu ni connu. SMR. roi, caché sous la table. Hop, ni vu ni connu. Bon, ça, ça donne énormément de soif, en fait, de faire de la l'ASMR. Euh, hop, la bougie. La bougie. La bougie. Hop. Et voilà Que demande le peuple Bon, on n'a pas vraiment mis la table. Attends. Voilà La joie du noix. La joie du noix. Vous voyez ça C'est la joie du noix. Regardez. Et voilà. En plus, on pouvait... Alors, je viens de le remarquer, mais on pouvait mettre la table par ici. C'était mieux fait. Hein. Trop mimes. Et ouais. Alors, par contre, on va se balader avec le couteau maintenant. Hein, parce que... <rire> on est une loi agressive, <rire> donc on va, on va garder ça. Je vais un peu boire. Je sais plus où j'ai foutu Ah, si, c'est là. Voilà. Donc regardez. Donc, ça, c'est un humain. Euh, on va le poursuivre comme ça. Avec le couteau, bien entendu. Ça vous va, hein? De toute façon, euh, vous êtes team RP, RP ou ouais, agressive, hein? <rire> Alors du coup, il faut qu'on fasse bon, je pense qu'on va faire flipper le, le petit le petit le petit vieux avec comme ça, juste comme ça. <rire> Combat. <rire> Combat. Chic chic chic. <rire> ah non, mais trop bien. Ha, ha Coup de poignard Aïe <rire> aïe aïe aïe aïe Ah oui, il faut lui enlever sa chaise Attends Attends, attends, attends, attends, attends, Deux minutes. Voilà. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Je passe. Je passe derrière. Adieu le petit bébé. Tu es tombé sur tes fesses. Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Je suis armé. Tu vas faire quoi Hi. Euh, Attention, on va faire, on va faire un, peu, un peu de musique. On va se battre déjà avec lui. Voilà, hop, une, connu. Et on prend son harmonica. Hop Bon. Tu vas pas prendre l'harmonica Lâche l'harmonica. Lâche l'harmonica, je te dis. Il n'y a rien qui se passe. Euh, oh là là Pourquoi elle, pourquoi elle est choquée, elle T'as jamais vu une noix avec une arme T'as faire quoi <rire> Alors attends, je vais prendre cette fleur. Donne-moi une fleur. Regarde, je vais faire la belle. Je vais faire le beau. Voilà. C'est juste, je vous fais du vent, mesdames. Hein. Ah oui, il faut que je baisse la tête. Attendez, attendez Ça, je sais faire. Ça, je peux pas faire. Merci. Maintenant, je suis pour la paix. Attends, pépé, euh, donne-moi juste ton... Euh, ton... <rire> Excusez-moi, monsieur, euh, je ne fais que passer. Je ne suis qu'une euh, jolie petite euh, aura. Alors, ah, attendez. Euh, J'aime beaucoup votre musique, mais il faut faire quelque chose avec votre musique. Non, casser la cible, obtenir le petit bateau. Ok, on va casser la cible. Elle est là, la cible. On va la casser. Comment qu'on fait Alors attendez, on va embarquer cette petite fleur et on va la ramener euh, sur notre petite table. Mais laisse-moi passer, c'est ma fleur, c'est ma table. Voilà. Et maintenant est un... maintenant on est, dans... on est dans, une belle, euh... dans un beau petit déje. ou un beau petit déje... un petit, dé... un beau déjeuner plutôt. Ah, ça c'est beau. Et maintenant on va euh, faire la photo. Vous êtes prêts? <rire> <suis> trop heureuse. <rire> Il y a plus de couteau. <rire> Il y a plus de couteau parce que je l'ai utilisé. <rire> du coup, voilà. <rire> C'est pas grave. Hein. Alors, la shop, ça va être très compliqué. On va devoir le faire tranquille. À la Splinter Cell. J'espère qu'on va jouer un peu. Enfin, J'aimerais bien jouer à Splinter Cell en live. Parce que ça me fait gaulerie. Je t'ai pas vu dans le noir, etc. Ça me fait toujours rien. Euh, vous avez dû remarquer que j'aime bien être dans la subtilité. Euh, grâce à cette toi Vous voyez que la subtilité de la cachette même pas tu me vois là. On est d'accord Ok. Ok. Ok. Faut que j'aille jusqu'au canal comme ça. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Je sais pas trop comment je vais sortir. Sachant qu'en plus on peut la casser facilement. Comment on peut sortir Ah oui, je peux courir devant le mec mais il va pas me pousser. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir plus simplement, en fait Non. ouais, on, on, on court devant. Allez, allez Allez Allez Allez Mais non Pépé Tu fais quoi C'était la dernière shop. C'est pas possible, hein. Mon dieu, on était à deux droites, d'y aller, On était juste à côté C'est à cause de toi Tiens je vais sonner moi Qu'est-ce qu'il y a Viens ici Pas cool, Pépé. Hein. Je re-rentre, pour la peine. Voilà. T'es gardes du corps de quoi La sécu, hein La sécu, hein Fais ton travail, s'il te plaît, merci. Bon, euh, comment, comment faire Est-ce qu'elle a ramené des, des, des trucs oh, Les shops, elles sont là-bas aussi. Non, mais c'est pas des shops, hein. Il n'y a plus de shops, c'est fini, là Comment on fait Je dois reprendre mon couteau. Oh là là, là, là mon dieu. Comment on va faire elle, met pas, elle remet pas de shop en haut. C'était la dernière et Pépé, il a cassé. Ah non, elle est revenue. Comment on va faire pour s'occuper de Pépé là Parce qu'il m'énerve. Ah, Attendez, je dézoome. J'ai zoomé, mais j'aurais dû dézoomer. J'aurais dû lui enlever sa, sa serviette à, à, à la dame. Je pense que sans sa serviette, elle ne peut rien faire. Donc, du coup, courir devant, ça fonctionne pas trop. Faudrait que je trouve une technique un peu infaillible pour pouvoir me débarrasser de lui. Est-ce que je peux poser ça là Voilà. Euh, comment je vais pouvoir faire En fait, le mieux, c'est je me fais jeter. Salut Je ne fais que passer. Voilà, merci. Et je lui casse sa voiture. Je suis sûr que c'est sa voiture. On va lui péter ses, ses roues, là. On ne peut rien faire. Ah mais il est parti Mais la le... chope aussi elle est partie pépé, il est parti aussi allez, hop. Allez, allez allez Allez allez Allez allez Allez On dépasse euh, les 35 mètres Il va poser euh, la balle euh... Et voilà Et le canal C'est une blague. <rire> c'est une blague. C'était de l'autre côté. Ah <rire> J'en peux plus. Tout ça, c'est à cause de Pépé. <rire> Mon dieu. Oh, non. Vite. Allons chercher le truc. De <rire> toute façon, mais... qu'est-ce que tu vas faire Je suis en dessous. Et ouais. Et ouais, et ouais. Il y a toute une technique hein, pour, pour pouvoir nous retrouver. La chope, elle est où Ramène-la, la chope. Nouvelle chope. Le poivre, il a disparu aussi, pépé. Bon, allez, c'est reparti pour pouvoir faire refaire une course. Ah non, mais non, mais s'il y a mémé en plus qui se met... Ok, on est safe, on est safe, pour l'instant on est safe, alors on va essayer de voir si on peut traverser le truc, tranquillement, sans qu'il y ait trop de problèmes, parce que le, le PP, il a l'air d'être un peu complexe, euh, on a réussi à faire un, un presque parfait, il est 17h30, dans une demi-heure il faut que je sois prêt à jouer un personnage totalement différent de cette fois. Il est là. Oh, purée. En fait, faut que je le. Je sais pas comment. Pourquoi il se retourne Je sais pas pourquoi il se retourne. Elle arrive à bien me gérer. Hein. Et maintenant, t'en as deux. Tu vas faire quoi Maintenant, avec ces deux tomates-là par terre. T'as pas le time, t'as pas le time. T'as pas le time. C'est parti. Voilà, ni vu ni connu, il était toujours là-bas, il était perdu, et maintenant, c'est le bon côté. Et voilà, Et moi aussi je suis tombé d'ailleurs. C'était beau, quelle histoire. Euh, casser la cible, obtenir le petit bateau. Alors le petit bateau, je ne l'ai pas vu, et je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va, on va y arriver. Le petit bateau, est-ce que ça pourrait être un petit bateau fait en papier Je vous pose la question. Ah, il y a toujours mon don de carotte euh, au dieu au et puis, là. C'est marrant. Ça veut dire que ça, c'est resté. Bon. Le petit bateau, on aura besoin de ça, je pense. Le petit bateau. Comment on va faire pour avoir le petit bateau Je, je me doutais pas que t'allais faire ça. <rire> ça m'a fait bien hier. Alors comment on va voir le petit bateau Donc là, on, on, a fait, euh, on a fait, les beaux, le beau, la belle. On va devoir euh, regarder le PP, hein, je pense, parce qu'il joue au, au truc. je danse. Je danse, je danse la bonne musique. Avec avec cette chaise, si je casse pas le truc C'est bon pépé t'as pas besoin de ton harmonica voilà ouais. et hop je m'enfuis alors maintenant on va essayer de faire de la musique de ce côté là Comment on va faire pour faire le, le petit bateau En tout cas, il y a le, le sodo là-haut, il a l'air pas mal. Et il me tente bien. Alors, euh, on va essayer de voir avec Pépé qu'est-ce qu'il fait. Ah Il va par là. Il peut ouvrir la porte. Je peux pas casser le truc Ouais, harmonie quoi, ouais, exactement. Ah. Pépé Comment qu'on fait Bon, allez, on va monter, on va voir. Ouais, il y, y a des lattes qui sont cassées, là. Ça veut dire que je peux... Je faire par là Salut Je suis au milieu. T'inquiète, je suis caché. Ok. Et du coup, là, je peux partir par là Non. Je suis toujours caché. Toujours. Un jour, vous mourrez. Mais pas aujourd'hui. Comment on fait pour le petit bateau Ah, mais si, c'est là. Il est dedans. faut que ça coule. Je pense tout le temps. C'est bon, bon, tu vas pas pouvoir me voir hein. Purée, on va pas On va pas pouvoir le choper Oulala là là. Oulala là là. On va y arriver Non, presque Oui, il est tombé Super, ok, c'est bon On reste ici, il est tombé On a fait euh, la base Parce que je pense pas qu'elle va ramasser Tu me vois pas Voilà, tu m'as pas vu par contre, tu vas couper l'eau, ça, c'est sûr. Couper l'eau, c'est la base. Par contre, je pense pas que tu vas récupérer le, le petit euh, truc. Non. Non Jamais C'est pour moi. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, on se barre. Marre de tous ces gens. Euh, c'est bon Faire tomber un saut sur la tête de l'homme costaud. Il y a un homme costaud, maintenant Attends, je prends mon petit bateau. Alors, il faut faire tomber le seau. Comment qu'on va faire Il est où, l'homme costaud L'homme costaud, c'est l'homme qui est là, là. Qui va arriver par ici, j'imagine. C'est pour ça. Allez, viens. Viens chercher ton truc. Hop. On va cacher un peu ses affaires. C'est vous, monsieur costaud Ah euh, non, mais... L'homme costaud, c'est le pépé. C'est pas le... Ouais, c'est le pépé du début, là. C'est un homme costaud, lui Comment je, vais remplir le... comment je fais pour remplir le seau je, je suis censé faire remplir le seau C'est pour la blague Je fais comment Ou je fonce comme ça, comme, en, comme dans un tas Parce que je sais qu'il peut aller jusqu'ici, mais je sais pas s'il va jusque là, hein, vraiment. Bon allez, on va, on, va, on va le tenter. On va prendre un couteau, et on va le tenter. Non, cette fois-ci on y va à la fourche. Non mais, alors par contre, non je suis pas d'accord. Pas maintenant. Pas maintenant voilà. Oui, bah va chercher ton signalier. De toute façon, on a compris avec vous, hein. Vous avez du mal, hein. Nous, on essaye d'être sympa. On se balade avec des fourches et des couteaux. On va lui faire peur. Et on va voir ce qu'il nous dit. Ouais, et tu vas faire quoi Viens, viens, viens, viens. Ouh là là, il va trop vite. Ouh là là, il va trop vite. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il va trop vite Je me fais, je me fais, je me fais avoir Il va super vite Regardez bien, regardez bien ce qu'il fait Il faut lui enlever ses chaussures Voilà, tu vas faire quoi là, je suis dans je suis je suis, safe à 500 tu connais Regarde, je suis safe Hop Allez, viens, Pépé. Oh, il y a Mémé, en plus. Oh là là. Bon, attendez. Je me recache. Il y a Mémé qui ramène le... Elle ramène toute ma table Je suis choqué. Comment je vais faire pour lui mettre ça dans le, dans le... Au niveau... Allez, hop. Viens. Viens. Allez, viens. Viens, viens te taper. t'es pas cap. T'es pas cap. T'es pas cap pas cap de toute façon viens viens regarde je suis là allez hop passe de l'autre côté oui c'est ça exactement on va chercher le signe anti antiwa on va te démonter la tête nous Mais il est même pas venu oh là, là. j'y étais presque attends attends mémé. Mais, mais deux minutes j'essaye je, juste d'avoir pépé. salut Attends, attends, attends. Hop, il est venu, Nicolas. Une... Ah non, il va me pousser vers la sortie. Non. Là, je suis caché maintenant. Là, je suis bloqué. Oh non, je me suis soft block. <rire> oh non. <rire> Mon dieu, il m'a bloqué. J'ai réussi à passer. Hein. Je sais pas comment, mais j'ai réussi à passer. Je vais enlever. Une partie de ses chaussures, pas l'autre. Oui, bah tu peux te ramasser les chaussures, hein, t'inquiète. Hein. On est euh, voilà. Ben, salut. Euh, bon, il faut que je pose un truc spécifiquement sur le truc de tomate et après que j'y aille. D'abord, faut que je pose un truc que lui, il seul, il sait qu'il serait qu là-bas. Donc, faut que je fasse attention à la, à la dame. C'est pas lui l'homme costaud. On d'accord. Ah, on va prendre ça. Voilà. Hop, une ni Par contre, ça, il va savoir clairement que c'est pas ça doit pas être ici, hein, je pense. Et voilà. Donc là, je mets ça dedans. Mais dedans. Voilà. En fait, c'est une histoire de... Ouais, c'est ça. Il y a les, pa... il y a les... Il y a les tomates là-bas, donc c'est clairement lui... Du coup, il faudrait que j'embarque je, une tomate Que je lui montre Regarde, j'ai embarqué une tomate Et que je déplace la tomate au fur et à mesure Dans les, dans les sacs à tomates Dans les trucs à tomates, plutôt <rire> Les sacs à tomates Alors, attendez Hop. Connu. Houp. Regarde, Pépé Il va super vite hein. Allez, viens Allez, viens Oh, il y a mémé qui arrive. Oh là là. Elle va avoir mon, mon, ma super chevée. On va essayer de récupérer le truc niveau -niv -niv. connu. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle va, elle va remarquer. Elle va remarquer qu'il y a un problème. Hein. <rire> il, y a tout, il y a tout qui se part. Il n'y a rien qui reste. Ah j'ai galéré <rire> Bon dans 3 minutes je suis censé partir J'y arrive pas <rire> J'y arrive pas Je vais pas y arriver Elle m'a fait galérer. C'était n'importe quoi ce qui se faisait Bon alors euh, Du coup j'ai ramené une tomate mais pour rien Le Pépé il a même pas suivi Oh oh oh oh oh oh hey, Pépé ah, Viens me chercher Tu vas faire quoi Allez c'est bon il arrive à ah, la, ah, la vitesse La vitesse Allez Pépé viens Viens, je suis là. <rire> allez, allez dans le sens. Est-ce que je vais. Oui, oui, oui, non, peut-être. Oui. Non, il est sorti. J'ai l'impression que je vais me faire avoir. Oh là là, pourquoi ils sont montés? Loup. Je sais pas comment... Je sais pas comment faire. On va, on va le chercher. Vas-y, vas-y, viens, viens, viens. Mais toi, casse-toi, toi, toi. <rire> Qui s'est fait rails? <rire> Elle m'a tué. Ouais, j'ai cassé ta maison. Allez, hop, c'est pas... <rire> on va y arriver et si j'y arrive si j'y arrive comme ça c'est magnifique et voilà ramener c'est plus interdit maintenant Je sais pas si je peux monter. Hein. Voilà, si ça y est. Hop. Voilà. Donc. Pépé il sait. Oh mais elle va elle, elle est toujours en train d'aller chercher ma... ma bouffe là Mais il n'y a plus rien là-bas. Pourquoi il vient prendre mon truc C'était mon piège. Mince. Elle m'a repéré. Bon il reste deux minutes. Je crois qu'on va pas réussir à faire la dernière hein, pour l'instant. Il reste même pas de 2 minutes, il reste 20 secondes. Est-ce que euh, Nibbler, tu as des retours ou pas Est-ce que c'est le pileur ou pas Non mais, c'est pas possible. Oh là là, ça y est, je me suis... Je me suis... Oh Tu des... pas de retour sur les horaires. Vraiment. C'est genre, il on... n'y a pas d'horaire. On se barre euh, et on vient quand on veut. Je suis là, hein. Ah, ils, ils sont tous à l'intérieur. Allez, viens. Viens. On a proposé 18h, ok. Il, y a, il y a que... Il y a... bon, on va voir, hein. Du coup... Euh... Non, mais Pépé, par contre, fais un effort, s'il te plaît. Je veux pas que mes mènes arrivent. Ok, du coup, je vais arrêter. Ah, elle est 49. Je croyais qu'il était 18h, déjà. Moi je réponds, je serai là à 18h. Je vais je je Voilà, je mets à l'amende ce pépé et. Voilà, maintenant je vais me cacher ici. Elle n'a pas Elle a pas ramené mon piège la mémé. Salut Allez, Pépé. Allez, Pépé. Allez. Allez, Pépé. Mais purée Comment il a pu... Pourquoi Pépé, ici. Ici, je suis là. Je suis un beau... Un, un bel oiseau. Ok. Mais il me suit trop. Reste là. Prends le truc. J'arrive. Attends-moi. Mais non Voilà. Mais purée, il monte. Failli. Ça aurait été beau. On était à deux doigts, je le dirais, réussir. Hein. Mais en fait, je peux pas ouvrir la porte là, hein. je crois. Prends... Je vais réessayer, mais je peux pas ouvrir cette porte. Hein. Et si le PP, c'était le PP. De me bloquer, ouais. je, je t cru chez... Chez Mémé, d'ailleurs. Ah... Save. Mission impossible. Ouais, en fait, il y a un truc qui est... C'est compliqué, en fait, de l'attirer là-bas. Après, je peux comprendre que c'est sans doute avec les tomates. Mais le problème, c'est que je sais pas exactement comment faire. Alors, je veux voir si Mémé, elle remet exactement le saut au même endroit. Ouais, alors, hop. Piquage de tomates. Non je veux pas. Ah, il va voir le saut. Bah, va voir le saut, écoute. Abandonne ton. Non mais va voir le saut. Tu te rappelles qu'il y avait un saut. Moi bah, je veux bien hein, que t'ailles voir le saut. Si le saut est déjà remis, bah, je suis content. Mais mais t'as remis le, show... le saut ou pas L'a remis. Elle a remis. Allez, hop. On va s'en fier. Bip. Bip. Bip, -bi -bi. Mais en fait, le truc, c'est que d'ici, je vois pas trop comment je peux faire. Il y avait tellement de moyens plus simples que ce que j'ai fait. <rire> Le passage de la tête Ah là là c'était c'était tellement pas subtil ce que j'ai fait Wah wow, choqué voilà bon, allez, du coup ça va être le poivre qu'on va ramener là-bas oh, Parce que apparemment le, le jeu de trucs là il a pas l'air d'être euh, trop euh, trop accepté par, par les petits jeux. Allez hop La, la porte est ouverte la porte est ouverte NON Alors, j'ai un peu du mal à savoir comment faire en sorte qu'ils me suive, hein, par contre. Parce que, uniquement lui. Hein. Parce que je peux, je peux le bomboclade tout seul, mais le truc, c'est que, genre, j'ai un peu du mal à saisir. Tout le monde est, tout le monde est super au taquet, hein, franchement. Bon, on a encore quelques minutes. Bon, salut Allez, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Je scoue, je scoue, je je Allez Allez Ah, je suis là. Non mais tu peux m'avoir. Hein. Regarde, je suis ici. Tu peux passer par là. Regarde. Ah mais il me voit trop en fait. Comment tu veux que d'ici. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Elle est, elle, elle est occupée. Allez, prends le poivre. Prends le poivre. Prends le poivre. Il est poivre, il est ici. Prends le poivre. Mais il l'a déjà pris. Mon dieu, il l'a déjà pris. On va devoir lui piquer en scred et se barrer avec. C'est pas comme si on l'avait fait 15 fois. J'ai l'impression que c'est une histoire d'amour hein. piquer le poire Hop Tu sais où est le pain Tu sais où il est Il est là Allez Allez, allez, allez. On va la voir, on va la voir. Dans les 5 minutes qui nous restent. On va la voir. Allez, allez, allez. Le poids, le poids, le poids, le poids, le poids. Allez, le poids. Trouve le poids. Pourquoi <rire> Je suis choqué de peu. Ah, mon dieu. C'est pas fini. C'est pas fini. De peu. Non mais si tu veux... Alors. Pourquoi il, a... il s'est placé sur le côté Sérieusement. Qui lui a dit de se placer sur le côté Personne. En plus il faut que je leur ramène le truc parce que sinon il ne repart pas. Le poivre il est revenu en haut. Ah là là là. Ouais. Bon, On va chercher le poivre. Il nous reste 3 minutes. En 3 minutes, est-ce que c'est faisable Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on va... va y arriver. Ah, c'est possible. En 3 minutes, c'est fa... faisable. Y'a personne qui l'a vu autre que le vieux. Si. Il est de l'autre côté, hein. Qu'est-ce que je te dise Oh. On est dans le même setup. Le setup de la mort. Le setup qui tue. Le setup efficace. Mais euh, ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être tendu. Euh, Je suis bloqué, c'est bien. Non, il n'a pas vu le poivre. Il n'a pas vu le poivre. Oh. Je suis un peu trop à bon. Enfin... Oui, il reste deux minutes, ça va être tendu. Hein. Une minute 15 même. Mais Pépé, je suis là, arrête de chercher midi à 14 Oh, ça je veux bien. Je veux bien la serviette. Tu restes ici, ça ne me dérange pas. Ouah, wow, une minute. T'auras jamais la serviette. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais t'auras la serviette. Jamais. Regarde, elle est même là. Tu vas faire quoi Allez hop. Et toi, tu m'embêtes, toi aussi. Pourquoi t'es là Pourquoi tu te balades Alors c'était mieux quand on pouvait se cacher à l'intérieur. C'était rigolo. Mais comment ça se fait que elle, elle bouge Tout le monde bouge, là. Bon, il reste deux secondes. C'est fini. Bon, on aura essayé. Ah, il va chercher. Non, il va vraiment chercher tout seul Mais c'est trop bien. Attendez. Il y a peut-être moyen de le faire, en speedrun. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, Non Bon, c'est fini. On aura essayé. Euh, bon, voilà, c'était la fin de Chipstream euh, et la galère sur euh, Vivaliste. Et qu'on ne mort qu'un fois. Et ensuite, euh, Untouched Girls, où euh, c'était marrant jusqu'au moment où le petit vieux, il voulait plus. Euh, voilà, voilà. Il euh, y a eu quoi d'autre aussi Bon alors mardi Last of Us avec euh, Petit Cancanou Vous pouvez voir euh, son petit euh, Lien Dans euh, le chat euh, Jeudi On recommence les chronologies des femmes artistes On arrive Au 22 22 semaines C'est pas mal Donc du coup là on en a pas mal en plus en ce moment Venez venez venez venez si vous avez envie de venir euh, Autre chose euh, vendredi, toujours on se retrouve aussi euh, chez Histoire Crépus. entre temps, il peut y avoir d'autres trucs mais bon, on sera là dans, dans, dans le coin oui, jeudi, il y a Maudit si vous voulez aller voir de la sociologie sur le euh, FN si vous, ça vous intéresse de voir comme, pourquoi, comment et qui euh, vote pour le FN euh, c'est intéressant c'est à suivre, je suis là dans le chat en regardant en général euh, le vendredi, j'ai je, dit, je, dit jeudi mais c'est vendredi je crois. Euh, et du coup, oui, 21h pour le... Ah, 21, du coup. J'ai mis 21 la dernière fois Non, si, oui, je me suis trompé sur le 21, donc oui, c'est le 20. Exact. Merci, nibler et, euh, et du coup, on enchaîne ensuite sur euh, bah, dimanche prochain, la suite de Survivalist, si on continue, parce que bon, je me pose toujours la question si c'est vachement intéressant de jouer à ce jeu. Euh, voilà. Euh, autre chose, peut-être il euh, y aura sans doute euh, du total Goose, étonnamment si ça vous étonne <rire> voilà et, euh, et je sais pas quoi dire de plus oui, ah si, il oui, y a le replay qui a commencé enfin sur Youtube de Jet Set Radio sur euh, le Youtube euh, le Twitter euh, mis à jour pour jeudi euh, pour, euh, pendant le chronologie des femmes artistes, voilà voilà euh, quoi d'autre, pas grand chose euh, ah si si vous voulez soutenir parce qu'en fait on, ça j'oublie aussi. Euh, je sais plus comment on écrit. Bon bref. Voilà. Il y a une commande exprès pour ça qui est écrite dans le bio. Dans l'accueil ou la bio. la bio Voilà. Donc je vous fais des bisous. Et euh, faites des retours si vous aimez bien la transition. Des bisous, des bisous. Voilà bah, la transition non. Du coup. A <rire> plus.